Bonjour, c'est Hélène Voici l'histoire de ma petite Lulu alias Ludivine. C'est la seule chatounette de la maison. Notre histoire ensemble commença quand ma voisine me dit que depuis plusieurs jours, il y a dans son poulailler un petit chat qui semble bien mal en point. Je vais avec elle. Je savais bien qu'elle, ne ferait rien pour lui. Je vois l'entrée de son poulailler, cette petite chatounette, avec un collier. Elle devait avoir 4 mois. Elle ne bouge presque pas. Je l'emmène chez moi au chaud et je lui retire son collier. Et là, je me rends compte que le collier, il avait commencé à rentrer, à pénétrer dans la peau. Elle avait grandi avec ce collier qui l'étranglait de plus en plus. Je lui fais les premiers soins pour nettoyer toutes les plaies dues à son collier. Je lui donne à boire et à manger. Elle avait beaucoup de mal. Elle n'arrivait plus à avaler ni à boire à cause de ce collier qui avait carrément serré sa gorge comme pas possible. Et 11 ans après, elle a toujours des séquelles. Je me suis dit que comme elle avait un colis, elle devait être perdue. Que son gardien devait être triste de ne plus l'avoir à ses côtés. Et qu'il va être super content de la revoir. Elle n'avait pas de tatouage et le vétérinaire n'a pas trouvé de puce électronique. Et que personne dans sa clientèle n'avait perdu de chat. Je contacte les autres vétérinaires dans les environs. Je passe une petite annonce sur internet. Je contacte les associations de protection des animaux. Et là arrive le tour de la SPA. Et là, la personne me dit qu'il y a quelqu'un qui cherche son chat. Elle me donne les coordonnées de cette personne. Je m'empresse de la contacter. Tout correspondait. L'âge. Le pelage. La couleur des yeux. Le quartier. C'était une chatte. Et durant la conversation, j'ai eu l'étrange sentiment qu'en fait, il en voulait pas. Il me demande quelle est la couleur du collier. Je lui réponds vert. Il me dit que non, son collier était bleu. Je lui réponds bleu-vert, c'est assez proche. Je lui dis qu'on doit se voir, que ça prend qu'une minute. Il est juste à côté de chez moi, pour voir s'il la reconnaissait. Eh bien il refuse et me raccroche au nez Voilà encore un abandon C'est pas possible, il m'a vraiment écœuré. Voilà cette petite chatounette toute mignonne Toute discrète et indépendante Abandonnée Quelques jours après elle a eu ses premières chaleurs Je me suis dit que j'allais l'adopter et prendre soin d'elle Je la fais opérer pour qu'elle n'ait pas de bébé Car il y a bien trop de chats abandonnés Je ne sais pas d'où vient l'idée que pour être épanouie Une chatounette doit avoir des petits C'est archi faux je l'ai aussi fait tatouer, car les puces, c'est pas toujours fiable et je le dis par expérience. Lulu est avec moi depuis 11 ans. Elle est vive, maline, joyeuse. Elle est prudente, elle aime la vie. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. De laisser un commentaire, ça fait plaisir. Et de donner un petit coup de pouce, ça encourage la chaîne et ça fait aussi très plaisir. Sur ce, je te dis à bientôt dans une autre vidéo et bisous